Merci beaucoup Voilà, c'était une parfaite imitation de Dory dans Nemo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Et bienvenue dans ce live des New Star Citizen. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Euh, on va voir pas mal de choses ensemble. Ce qui mène de rien, les choses commencent à s'agiter, euh, notamment autour de la 3.18, mais aussi de l'aéro Expo, qui est dans euh, moins d'une semaine. Et euh, on va voir qu'il y a quelques petits trucs assez sympas qui vont dans ce sens-là. Bonjour la lunette. Oh merci Mel. Je me suis entraînée pendant très longtemps pour faire la baleine. Euh, alors on va commencer tout doucement par euh, la roadmap. Alors la roadmap euh, qui a été mise à jour mercredi dernier n'apporte pas de grands changements euh, puisqu'en gros c'est des choses qui sont validées euh, une fois de plus pour, pour la 3.18. Donc on a des courses euh, qui, euh, qui viennent d'être ajoutées pour la 3.18, on a le Gen 12 qui passe aussi en, en validé et euh, des activités de prison. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui en nouveauté c'est le Spirit, donc la semaine dernière on avait dit qu'il était en développement actif et ça a été confirmé par CIG puisqu'il arrive sur le Progress Tracker et pour l'instant les tâches euh, vont jusqu'à juin 2023. Donc bien qu'il soit en développement actif et que ce soit un vaisseau moyen, il va falloir attendre un petit peu euh, ils ont l'air de prendre le temps pour le développer et je pense que c'est une très très très très bonne chose. Euh, et la seule différence c'est que l'envie légionnaire par contre a été enlevée du Progress Tracker, ce qui ne veut pas dire que il n'est plus euh, prévu ou qu'il ne sera pas euh, travaillé, c'est juste que par rapport au Progress Tracker, ils ont besoin de nouvelles infos. Donc voilà, ça c'était pour commencer tranquillement euh, avec la roadmap. Ensuite, on va passer euh, à des news sur le Ship Shutdown. Donc le Ship Shutdown, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est une espèce de concours, on va dire communautaire, où les gens peuvent euh, voter pour leur vaisseau préféré. Euh, on retrouve des vaisseaux qu'on a déjà vus auparavant, comme le, le, le cas à Mercury. Mais du coup les vaisseaux qui gagnent, enfin en tout cas les finalistes ont, ont déjà droit à des trucs particuliers, donc des peintures. Et là on peut voir un petit aperçu. Est-ce que vous allez voir si j'ouvre Oui, vous voyez. Donc là on a les peintures, donc des vaisseaux qui sont arrivés en finale. Euh, moi, ayant un mercury, je suis très heureuse, puisque je trouve que ils sont un peu. C'est un vaisseau qui est un peu délaissé au niveau des peintures. Et je suis très contente qu'il qu puisse avoir cette peinture là parce que je la trouve vraiment pas mal. Euh, on a le Pisces et euh, on a le Karak et le Scorpius. A savoir que je veux passer une info, si vous avez acheté le Karak et que vous avez un Pisces qui va avec, le Pisces n'aura pas la peinture euh, qui ira avec, c'est seulement si vous avez le, le Pisces seul. Donc euh, voilà euh, on aura aussi droit à des petits badges en jeu. Euh, ils en parlent un moment. Voilà, là on voit pour, euh, pour les vaisseaux que vous, vous avez, vous aurez des petits, euh, des petits badges ici que vous pourrez euh, choper en jeu. Et pour le vaisseau gagnant, donc le Karag, vous avez un petit modèle réduit que vous pouvez voir là. C'est ça, on sent au projet noir. Mais ouais, je, je suis assez contente. J'aime je, je, beaucoup un petit rouge métallisé. En fait, je trouve que le dosage est vraiment pas mal. Et euh, c'est clairement une peinture, je pense, que, que j'utiliserai. Les gars qui sont hype sur le C8 médical, alors que c'était juste la peinture rouge de l'IAE. <rire> euh, je ne peux malheureusement pas parler de ces choses-là aujourd'hui. Je suis tenue par le secret. Donc, je ne pourrai ni infirmer ni confirmer les informations. Euh, ensuite, on va passer tranquillement euh, à l'inside, à moins que vous ayez des questions particulières sur le Ship showdown. Si vous avez des questions spéciales, je peux essayer d'y répondre. Euh, tiens, je fais déjà une précision. La distribution des prix se feront à partir de l'aéroexpo, mais ce sera en vague, un petit peu comme d'habitude. Donc si vous ne l'avez pas tout de suite le premier jour, c'est pas grave. Attendez un tout petit peu, vous aurez sûrement les jours d'après. Et une fois que vous le voyez dans votre hangar, donc le hangar sur le site, ça veut dire que vous les avez en jeu et que vous pourrez les utiliser. Euh, c'est automatique, t'as pas besoin de te connecter, c'est attribué directement sur ton hangar, justement comme je disais, sur le, sur le site. Mais c'est vrai que parfois ça prend un peu de temps, je sais pas exactement quel est le problème chez eux, je connais pas le fonctionnement donc je peux pas euh, spéculer là-dessus. Mais je sais qu'en général, c'est vraiment distribué par vague, Donc si t'as pas le premier jour, c'est vraiment pas grave. <rire> tout à fait. Merci Batou pour la précision. Tu as tout à fait raison. Euh, il faut avoir euh, les vaisseaux avant le 27 dans son gare pour avoir les récompenses qui sont associées. Donc ce que ça veut dire, c'est que si vous n'avez pas les vaisseaux et que vous les achetez entre temps, Tant que c'est avant le 27, vous aurez les récompenses. Si c'est après le 27, vous ne les aurez pas malheureusement. Voilà. Je, je ne vais pas euh, juger euh, de, de l'équité ou pas de, de ce truc, mais en tout cas, si vous n'avez pas un des quatre vaisseaux, vous les achetez par après. Les récompenses du Best euh, Ship showdown de 1952, vous ne les aurez pas. Ça vaut le coup de préciser. Voilà, il fallait changer un caractère pour le dire. Euh, Maintenant, on va passer un petit peu à l'inside. Alors, on a eu un format d'inside un petit peu particulier cette semaine. C'est-à-dire que c'est un mélange entre des news et euh, un, un point de vue, une espèce de prisme. Et donc, euh, ils ont choisi cette semaine d'avoir le prisme. De, des équipes QA donc Quality Assurance pour parler des, des news et comment eux ils interagissent avec ça euh, étant donné que nous euh, aujourd'hui on fait plus de trad, je vais pas trop parler de cet aspect là et, et donc en, en termes d'information pure il n'y a pas grand chose à en dire mais en tout cas si vous voulez en apprendre un peu plus sur le point de vue des QA n'hésitez pas à regarder l'insight d'origine oui, c'était étrange et moins aimé. Bah, je comprends, si tu viens pour de l'information pure, forcément c'est un petit peu différent. Personnellement, je pense que l'approche est assez louable, puisque le but de Star Citizen, c'est pas seulement de donner des informations, mais c'est aussi d'ouvrir une fenêtre sur le monde du développement. Et euh, à partir de là, je pense que c'est une approche qui est plutôt intéressante. Donc dans l'inside, on commence par parler de, de l'aéro-expo. En gros, euh, qui cette année sera euh, sponsorisée, on va dire, en gros, par, euh, par Drake. Et donc, il y a une thématique vraiment euh, très particulière. On s'est porté sur le rouge pour représenter un peu l'aspect la, Drake interplanetary. Euh, et ils ont changé aussi beaucoup l'overlay. Donc, on, on a des matériaux qui ont changé, on a des lumières qui ont changé. J'ai pu le visiter parce qu'il y a une période de, de test en PTU. C'est vraiment très très très beau. Là on peut voir le, le changement qui a été apporté euh, au design du plafond notamment. Ça rentre très très bien et il y a un, un aspect de, de grandeur sur le hall principal qui fonctionne vraiment bien. J'apprécie ce qu'ils ont fait pour cette année, ça, ça, ça marche. Vraiment ça marche. Euh, après ça, on, on enchaîne tout de suite sur les avant-postes. Donc, ils parlent un petit peu justement de, du point de vue toujours des, des qualités assurances, de comment ils ont testé un petit peu tout ça. Et du fait que, en fait, comme la 3.18 a été repoussée, eux, ils ont eu un peu plus de temps en fait, pour travailler dessus. Et ça leur a permis d'implémenter quelque chose qui n'était pas prévu, qui est l'ajout d'avant-postes pour la 3.18. Donc, en gros, aujourd'hui, on est limité à 5 avant-postes sur Microtech. Alors quand il parle des avant-postes, c'est des nouveaux avant-postes, c'est-à-dire que c'est pas les préfabriqués qu'on a à l'heure actuelle, c'est plutôt euh, des dérivations des avant-postes coloniaux qui arriveront euh, plus tard dans le jeu. Et donc ces avant-postes-là vont être euh, augmentés en nombre. Il devrait y en avoir normalement 35 en tout et pour tout. Euh, en gros, il parle d'une dizaine pour Microtech, d'une dizaine pour Hearthstone, et ensuite entre 1 à 6 en gros euh, sur différentes lunes. Donc ça c'est à peu près les, les nouveaux chiffres des, des avant-postes qu'on qu aura. Et donc comme je disais c'est les avant-postes qu'on a déjà pu voir sur, euh, sur Microtech. Donc la plupart du temps qui sont occupés par les Ninetales, là vous allez pouvoir faire des missions de récupération, ce genre de choses. Donc voilà c'est vraiment les avant-postes que vous avez là euh, sur les images. Euh, personnellement, je trouve que c'est bien qu'ils arrivent aujourd'hui à implémenter des choses en cours de route. C'est-à-dire, voilà, les avant-postes sont prêts, la 3.18 est, est à disposition. Allez, on les met dedans, et du coup, ça, ça fait des petites surprises, ça ajoute du gameplay. Je pense que c'est vraiment une, une très très bonne approche. Euh, L'information d'après qu'on retrouve dans l'inside. Alors, ça se voit pas forcément au premier coup d'œil là comme ça, mais ce sont des nouvelles pistes de course. Les mêmes couleurs que les screens de studio du Discord, ils, sont ils ont copié. Ils pompent tout sur moi. J'ai essayé de dire qu'est-ce que tu veux. <rire> je comprends, Macrobiotique, je suis un petit peu comme toi sur ce, sur ce passage-là. Euh, donc ce que vous voyez là en fait c'est des nouvelles zones qui ont été ajoutées notamment sur Euterpe, e enfin pas des nouvelles zones, ça en particulier c'est une nouvelle zone qui a été ajoutée sur Euterpe et qui a un seul et unique but, c'est faire des courses de vaisseaux. Donc justement le nouvel ajout de la 3.18 c'est trois nouvelles pistes de course en extérieur. Donc on a cette course là, elle a un nom, je l'ai oublié malheureusement je suis désolé. On a une course qui a ajouté au niveau de, de Grimex. Et euh, ils ont fait un gros changement par rapport à ce qui était prévu à l'origine. À la base, c'était vraiment prévu pour être uniquement autour de Grimex. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, ça ne fonctionnait pas vraiment bien au niveau du, du décor et de ce qu'ils voulaient apporter. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont plutôt un petit peu intéressés aux pistes. Qui était proposé par la communauté. Et d'ailleurs les trois pistes sont issues de ça. Et donc ils ont décidé en fait de créer euh, une course à un endroit vraiment destiné à ça. Et d'ajouter donc du, du relief euh, qui permet non seulement de, de mieux se repérer, mais aussi d'ajouter un petit peu de, de l'or et, et ce genre de trucs. Et d'avoir quelque chose d'un peu moins. Que, comment est-ce que je pourrais dire D'un peu moins abstrait. Dans la course. Donc là, voilà, typiquement, là, vous pouvez voir, on a vraiment un point de passage qui est vraiment délimité, qui est creusé au sein de l'astéroïde et qui est facile à repérer par le, par le joueur. Un peu comme le Snake Pit, tout à fait, Maelstrom, c'est exactement ça. Et la dernière course qui, qui m'a fait me poser beaucoup de questions, euh, moi personnellement, c'est euh, une course qui a été ajoutée en... à Aria 18 c'est marrant que tu dises que as bien aimé le design sur Réa parce que c'est celle qui me laissait le, le plus perplexe, puisque là, on a vraiment en fait, des signes et des points de passage qui ont été rajoutés dans la ville. Et je me posais vraiment la question de, de, cette, de cette intégration un peu, euh, un peu surprenante. C'est-à-dire que si on, on s'imagine... Alors là, je parle d'un point de vue complètement subjectif et euh, centré sur le lore et sur l'immersion je, je, donc c'est quelque chose de très personnel et je précise aussi que je ne remets pas en question le gameplay de, de course, je pense que c'est bien qu'il y ait plein d'activités pour plein de gens mais c'est vrai qu'il y, y a cette question de se dire voilà on, on, on a des habitants dans des immeubles qui vont voir des gens en train de faire des courses avec des gros marqueurs de, de virage, je trouvais ça surprenant comme, comme intégration mais, euh, mais voilà, ils ont vraiment voulu prendre en tout cas ce qui a été créé par la communauté et le canoniser, si, si je puis dire ça. Euh, et à la fois, en fait, pour, euh, évidemment, éviter un temps de développement euh, trop, trop long, mais aussi rendre hommage à ce qui est créé par la communauté pour dire, voilà, on voit ce que vous faites et on intègre en jeu. Tout à fait. Mais euh, oui, Macrobotique, c'est la question que je me, me posais, mais je, je veux aussi qu'il y ait une liberté pour tout un chacun et qu'on puisse tous trou y, y trouver notre compte. Mais c'est vrai que c'est une intégration surprenante. Enfin voilà, ça c'est pour l'inside, c'est vraiment les informations principales euh, qu'il y a à retenir pour cet inside. Euh, C'était pas forcément très fourni, mais en même temps là on est dans un inside un peu transitionnaire. Euh, où je, Jared avait dit que, justement, dans les prochains insides on, on rentrerait un peu plus dans, dans les technicités sur les, sur les nouvelles. La 3.11, donc ça c'est quelque chose qu'on verra plus tard. Mais, mais, mais, mais, mais, il y a d'autres informations qui viennent d'ailleurs et qui sont des véritables game changers. Je, je n'ai pas peur de le dire. Euh, L'air de rien lors d'un AMA, donc AMA c'est un, un acronyme pour Ask Me Anything, donc c'est un temps environ d'une heure où des gens posent des questions sur Spectrum et il y a des devs qui prennent un temps pour y répondre. Et donc c'était euh, orienté autour du Cargory Factor. Il euh, y a des choses dont on a déjà parlé qui ont été confirmées, comme le fait que principalement d'un point de vue gameplay, il n'y a pas de grande différence, donc pas de différence sur le chargement-déchargement. C'est vraiment un changement dans le code euh, avant tout. Mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, ils ont ajouté un énorme game changer qui est juste là. Qui est l'introduction de ce qu'on appelle les soft deaths, ou euh, traduit par mort douce. En quelque sorte. C'est un truc qui est énorme. Ça veut dire qu'à partir de la 3.18. Bien de la Il y aura 70% de chance. Lorsque vous avez une rencontre. Donc un combat. Et qu'on vous tire dessus. Que votre vaisseau ne soit pas détruit. Mais qu'il soit désactivé. Alors on n'a pas encore le système de réparation. Donc vous ne pourrez pas le réparer. Mais il n'explosera plus. Donc la, la coque sera encore là, vous à l'intérieur vous serez vivant et le cargo sera toujours là. Donc ce qui veut dire que ça ouvre à la possibilité d'appeler des renforts, ça ouvre à la possibilité d'un abordage par les gens qui vous ont attaqué, ça ouvre la possibilité sur un crash sur une planète et donc forcément de la, de la survie derrière même si on n'a pas encore la, la connexion des connexions. Mais ça ouvre vraiment des possibilités absolument énormes euh, au, au niveau du jeu. Et c'est vraiment un début de simulation en gros des dégâts physiques, de ce qu'on aura plus tard dans, dans le jeu. Et, euh, et mine de rien, ça change absolument tout. Maintenant, il y, y a quelques cas euh, de figure un peu particuliers. Bon, il reste 30% de chance que vous explosiez quand même. Ça, c'est le premier point. Ensuite, ça ne prend pas en compte ce qu'ils appellent les morts explosives. Donc, ce qu'on appelle les morts explosives, c'est une auto-destruction, c'est euh, le fait que par exemple, dans, dans Arena Commander, il y a une zone euh, qui vous empêche de sortir, vous la traversez, vous explosez. Bon, bah ben là, vous explosez. Euh, ce, ce genre de choses. Et tout ce qui est concerné aussi, donc vraiment par les règles du jeu. Donc, euh, Bon, aujourd'hui, ça n'existe plus, mais avant, l'eau faisait exploser. Donc si c'était toujours le cas, votre vaisseau exploserait, vous ne survivriez pas. Et maintenant dans le cas où vous explosez, euh, euh, pardon, pas dans le cas où, où vous explosez, dans les 30% restants où vous, où vous explosez en cas de combat, là il y a un, une statistique qui s'applique entre 0 et 90% du cargo qui va rester. Avec en général une moyenne, en gros, de 45% du, du cargo qui, qui reste. Plus de vaisseau en sodium, exactement. <rire> exactement. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est assez énorme, quoi. Et ça, ça arrive en 3.18. Dans les autres cas retenir pour le. Pour le Hama. Euh, En gros, plus tard, ils veulent faire une grosse, di une grosse distinction pardon, entre le trading et le hauling. Donc en fait, entre le entre l'achat-revente et le transport. En gros, pour eux, le transport, c'est vraiment... Il y a un PNJ, ou bon, quelqu'un de demeurant, hein, qui vous embauche pour transporter du matériel d'un point A à un point B. Euh, tel qu'ils le voient eux, c'est quelque chose qui normalement ne devrait pas attirer les pirates. Alors tout est toujours relatif, hein, mais ce serait vraiment du transport de marchandises qui ne vaut rien en, en quelque sorte, et du coup qui ne vous exposerait pas trop aux attaques de pirates, normalement. Le trading par contre, ce serait du transport de marchandises extrêmement euh, avec une forte valeur, et qui là serait très risqué. Mais vous auriez une grosse récompense aussi à la revente. Et ils veulent vraiment séparer ce genre de choses, mais ça, ça n'arrivera pas en 3.18, ça arrivera plus tard, quand il y aura aussi la possibilité justement de charger manuellement et décharger manuellement. Euh, le truc intéressant, c'est que si on vous vole du cargo, le cargo qu'on vous vole sera revendable, mais uniquement dans une zone qui ne pose pas de questions. Typiquement comme Grimax, par exemple. Donc il faut vraiment que ce soit une console qui ne pose pas de questions. Le, le côté un peu désagréable de ça, ça veut dire que si vous donnez du cargo que vous, vous avez acheté à un ami, le même principe s'applique. Votre ami est obligé d'aller revendre à une console qui ne pose pas de questions. Mais ça veut aussi dire que le prix de vente est beaucoup plus bas que la normale. Ça, c'est un petit peu la, la mauvaise nouvelle. Euh, les vaisseaux seront dorénavant chargés avec des box, donc des boîtes de 1 et donc ce sera le format standard que vous pourrez déplacer bien entendu avec le, le tracteur beam. Euh, comme toujours, les, les plus gros conteneurs sont, sont prévus pour plus tard. Le chargement manuel est prévu pour plus tard. Tant qu'il n'y a pas le chargement manuel, ils n'ont pas prévu de changer quoi que ce soit au gameplay. Donc au niveau des consoles, il n'y aura rien qui changera non plus. Le truc qui changera, c'est quand les vaisseaux seront détruits, le cargo qui restera sera représenté par des, euh, par des marqueurs de réalité augmentée. Et donc en fait, quand on fera un scan, on pourra voir le cargo, et il sera désormais différencié par des couleurs. Donc ça veut dire qu'on pourra tout de suite savoir s'il y a un truc ou c'est de la bouffe, ou c'est du métal, ou c'est des minerais, ce genre de choses, on pourra immédiatement le savoir. Ce qui sera plutôt bien pour, euh, pour faciliter un petit peu la vie de tous les jours. Il euh, n'y a pas de nouvelles marchandises qui est prévue pour la 3.18, à part le nouveau matériau de salvage, mais bon, ça c'est rien de, de particulier. Euh, quoi d'autre? Ah, tout ce qui est contenu dans un vaisseau sera vendable. Tout ce qui est contenu. La différence, en fait, euh, à retenir, c'est vraiment la grille de cargo. Qu'est-ce que ça change, la grille de cargo La grille de cargo, en fait, c'est ça qui est pris en compte durant les explosions, déjà. Mais c'est surtout le seul endroit où vous pouvez snap des caisses. Donc, ce qu'on appelle snap, en fait, c'est vraiment le fait que ce soit aimanté, en quelque sorte. Et c'est vraiment la logique de, de sauvegarde du cargo pour que quand il y ait gros changements de jet, ce genre de choses, des, des décompressions, ces boîtes-là seront sécurisées. Donc s'il y a une décompression dans, dans la soute à cargo, ces boîtes-là ne s'envoleront pas dans l'espace. Tout ce que vous avez mis en dehors a un risque de s'envoler. Donc c'est ça la, la grosse distinction. Mais tant que c'est dans votre vaisseau, vous pouvez le vendre, peu importe où vous l'avez mis, il n'y a pas de problème, c'est pris en compte. Ça, ça arrivera, le manifeste de, de, de cargaison, hein, le Gothicat. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est prévu. On, on, on a déjà, en fait, quelques prémices en, en jeu. Non, les équipiers ne seront pas vendables. Donc voilà, là, ils en parlent un petit peu de, de ça. Euh, ils veulent aussi changer des choses par rapport à la façon dont les munitions, les armures et tout ça sont gérées. Parce qu'ils trouvent qu'aujourd'hui, justement, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas bien et qui est frustrant à utiliser. Donc, ils veulent vraiment faire des changements par rapport à ça. Euh, précision. J'ai tendance à ne pas préciser ce qui ne se change pas, mais là, je vous, je vous le dis quand même. Euh... Tout ce qui est prospector, euh, raft, mol et tout ça, les pods ne seront pas détachables en 3.18. C'est quelque chose vraiment qui viendra plus tard, la, la notion de, de physicalité de ce genre de choses. Comme je disais depuis le début, le cargo refactor se concentre vraiment avant tout sur le code. Et les changements, en fait, à l'intérieur du cargo, c'est plus une, une espèce d'effet de bord où il n'y avait un peu pas le choix d'aller vers là. Donc voilà, ça, ça c'est à peu près en gros ce qu'il y a à retenir sur la SMI et donc il y avait des trucs extrêmement importants. Euh, et dans les dernières infos à retenir, euh, la 3.18 est vraiment de plus en plus en test actif euh, au niveau des EVO. Ça progresse bien, je vous en dirai pas plus parce que c'est sous NDA, mais il y a des trucs euh, voilà qui, qui, qui sont ouverts à la discussion, on sait que la 3.18 est en test, ce genre de choses. Donc l'A318 est vraiment de plus en plus en, en test actif, ça a l'air de se passer plutôt bien. Donc ça c'est plutôt cool. Euh, la semaine prochaine, normalement, il devrait y avoir un PTU ouvert pour euh, l'aéroexpo pour tester encore de nouvelles choses. Et il devrait y avoir quelques surprises de mon côté avec l'arrivée du PTU. Euh, donc normalement, on devrait se voir en stream. Pardon. Et je vous conseille fortement de venir faire un tour, après je ferai des annonces évidemment, mais euh, un des petits trucs intéressants. Donc, voilà, Expo, euh, comme je disais, arrive euh, le 18 novembre de la semaine prochaine. On commence par Drake qui est le sponsor de, de cette année et euh, donc avant il ouais, y aura un, PTU, euh, un petit PTU ouvert et il y aura sûrement plein de choses à voir. Et voilà en gros. Alors, est-ce que j'ai loupé certaines de vos questions? A plus, macrobiotique, et, et bonne journée, bon week-end. Ouais, Drake à eux effectivement, euh, ça m'a ça, ça fait, euh, fait aussi un sourcil aussi. Après tous les remous qu'il y a eu, euh, c'était assez surprenant. Mais du coup, la thématique de cette année, le, le côté Drake avec le rouge, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je trouve que ça marche terriblement bien. Mais euh, voilà, si vous avez des questions, en tout cas sur tout ce qu'on vient de dire, n'hésitez pas. Pas, euh, moi normalement j'ai vraiment fait le tour, je crois que je n'ai plus rien à vous dire. Je, je vais checker euh, mon, mon petit résumé. Non, ouais, on croit, on, on a vu tout ce qu'il y avait à voir. Après, quelle est la compagnie qui gagne le plus <rire> Bah c'est normal, ils ont marché parallèle, forcément. Forcément. Je, je, je pense que l'aéroexpo Expo, ça, intéressante Forcément, c'est toujours un peu compliqué. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a déjà vu, vu, vu, revues à l'aéroexpo, Expo. Mais ça reste un moment qui est, qui est assez sympa, je trouve, déjà pour la déco, pour le côté euh, événement en jeu, qui est quelque chose d'assez rare, en fait, à, à, à ce niveau-là, en, en termes d'intégration. Donc, il y a déjà pour ça que, que, que j'aime ce, cet événement. Il euh, y a la décoration que je trouve vraiment magnifique. Et je trouve que ça permet aussi de faire des, des événements communautaires avec les joueurs. Justement d'avoir euh, ce petit moment un peu un peu RP, un peu immersif. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a deux fournissent. <rire> Vivement l'IAE pour voir les nouveautés. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Et euh, bah, d'après les devs, hein, comme dit, c'est la plus grosse Aero Expo qu'on ait eue euh, à ce jour. Donc, on va voir. Corsaire On sait si Jack sera là. Alors, d'après les vidéos d'Aero Expo, il semblerait que Jack soit décédé. Personne n'a compris d'où ça venait, ce que ça voulait dire. On ne sait pas si c'est une connerie. Mais si tu regardes le, le trailer de l'Aero Expo, il y a écrit euh, en mémoire de Jax. Et tout le monde était pris de courant avec ça, donc on ne sait pas. J'espère pas, parce que c'est un personnage que j'adore. Étant une fan de Top Gear à la base et de Grand Tour par la suite. Forcément, ça fait penser à Jeremy Clarkson. Euh, donc j'aime ce personnage à cause de ça, mais... Euh... Je ne sais pas. Wait and see, comme on dit, par chez nous. Wait and see. En tout cas, si vous n'avez pas euh, plus de questions, euh, moi je vais vous laisser là. Parce que malheureusement, j'ai une terrible migraine euh, qui me pourrit un petit peu la, la journée. Donc je vais écourter euh, si ça ne vous dérange pas. Ça aussi, vous avez vraiment des, des questions, il ne faut pas hésiter à les, à les poser. Et si jamais il euh, y a vraiment un truc qui vous démange, n'hésitez pas à venir faire un tour sur votre, notre Discord si vous n'y êtes pas encore. Vous êtes évidemment les bienvenus. Euh, surtout, vous pouvez voir quelques teasings de ce qui se passe en ce moment euh, niveau euh, niveau Roxy la rotule. Donc voilà, vous êtes vraiment les bienvenus. Merci. Il Batou qui vient de partager le lien de Discord. Donc, voilà, n'hésitez pas à venir faire un tour. Euh, du coup, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On se verra un petit peu plus justement par rapport à l'aéroexpo. Dès qu'elle est sur le PTU, euh, on sera ensemble en stream. Et donc voilà, moi je vous souhaite un excellent week-end. Merci à tous, comme toujours, d'être présents à chaque fois. Gros bisous des étoiles et à la prochaine. Ciao, ciao